Je vais vous présenter euh, Fine Sense que vous pouvez retrouver dans la zone APO. Donc voici la tuile que vous pourrez voir. Euh, ça nous dit que euh, on peut trouver des sons sur le web d'animaux, d'insectes, d'oiseaux, etc. Donc on peut sur ouvrir. Et là, on a vraiment beaucoup de suggestions. Donc, euh, dans, dans, dans, dans tout ce qui se passe dans une maison, dans instruments de musique, outils, sport et loisirs. Euh, moi, j'ai décidé aujourd'hui que euh, j'allais chercher séchoir euh, à cheveux. Euh, je me rappelle d'avoir cliqué là, dans la dernière fois sur sèche-linge pour euh, mon exemple. Donc ici. Mais moi, c'est vraiment euh, un séchoir à cheveux. Alors, on voit qu'ici, on, on nous donne plein de suggestions de divers euh, euh, sites Internet. Donc, on peut écouter. Un séchoir à cheveux. On peut décider de changer la vitesse de lecture. Donc, si on veut que ça soit plus long comme ça ou plus court, donc on peut changer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le télécharger pour l'inclure. Dans, euh, dans un slide ou avec euh, Book Creator, donc euh, je vais vous donner deux exemples. Je télécharge ici. Euh, je vais le mettre dans dans, dans, enregistré dans mon Drive, donc ça va être plus facile d'aller chercher par la suite. Donc, je clique sur enregistrer. Ensuite, si je veux l'inclure dans une présentation de slide, donc je vais dans mon slide, j'ai déjà trouvé une image de, de séchoir. Donc, je vais aller insérer ici de l'audio. Donc ici, vous voyez, ça s'est synchronisé par soi-même dans mon drive. Donc, je vais aller chercher ici mon son. Donc, après ça, ben et voilà, mon son est intégré à Slide. Donc, quand je clique dessus, je peux faire jouer le séchoir à cheveux. Euh, donc, on peut faire ça si on veut créer des sons avec des élèves, euh, faire euh, raconter une histoire avec des sons. Donc, on pourrait introduire des sons de cette façon aussi Avec Book Creator, ça serait encore plus intéressant parce que là, on pourrait vraiment raconter une histoire donc, euh, je me suis créé un livre, euh, donc je suis allée rapidement je suis allée chercher une image ici de séchoir à cheveux. Donc, j'ai marqué euh, séchoir et j'étais allé allée chercher cette image-ci qui s'est déposée sur ma page. Ensuite, ce que je veux, c'est aller chercher du son. Donc, je sais qu'il est sur mon drive et dans le plus ici, j'ai déjà synchronisé mon drive. Donc, je peux aller chercher une image qui est sur mon drive. Si vous n'avez pas votre drive qui est ici, vous devez ajouter des applis comme ça ici et aller sélectionner votre drive de cette façon-ci. Donc, si je reviens dans mon plus, je veux. ne je veux pas enregistrer, parce qu'enregistrer, ça veut dire que j'enregistrerai ma voix. Moi, ce que je veux, c'est aller chercher dans mon plus, dans Google Drive, donc, je ne me rappelle pas comment ça s'appelait exactement. Il me semblait que ça commençait par 8, quelque chose, je crois. Donc, voilà, ici, je suis allée par son titre. Je clique de cette façon-ci. Donc, je double-clique. Et voilà. On voit que euh, le son vient de s'intégrer à Book Creator. Donc, quand j'arrive sur la page, je peux faire jouer mon son de ce choix. Donc, deux façons d'intégrer des sons euh, du de l'application, ici, de la ressource Fine Sound.